Il va se prendre un grain juste pour franchir la <rire> passe là. <rire> on est abonné quoi, franchement. Le vent se lève face à nous, et là... et là, franchement, le passage il paraît large, hein, mais en fait, euh, la partie où il y a du fond, elle est pas large du tout. Non, non, on s'est pas échoué, mais quand même, il nous dit qu'on est passé. Euh... Sur les strands quoi! Non, sur la terre, même. Bah, sur bon, la terre? En haut de Funzi Ah ouais, en haut de Funzi, on est passé sur la terre! Oh, notre bateau il, il roule! Oh, c'est génial! Devant l'impossibilité de passer par la passe que l'on souhaitait, nous décidons de faire notre sortie de territoire à Tcheke Tchéke, toujours sur Pemba nous arriverons peut-être à passer par Tanga, nous verrons. Mais nous avons un comité d'accueil en arrivant. La brigade anti-contrebande, cherchez l'erreur. Voilà, ils sont encore là, et, euh, et vu qu'ils parlent pas anglais, et ben, du c'est tout par traduction, ça prend du temps pour, pour tout par Google Traduction. Voilà, c'est l'équipe anti-contrebande. Visiblement, comme je vois Fred un peu tendu, je pense que ça se passe pas si bien que ça. Bon, ça fait une heure qu'ils sont là, nos potes. Nos potes. Euh, on a appelé euh, notre super contact à Dar es Salaam à l'immigration, qui nous, a, qui leur a expliqué pourquoi on était là, parce qu'ils comprennent strictement rien vu qu'ils parlent pas anglais. Et voilà, on est à la plage. Blue Wave est juste là-bas au fond et on attend l'immigration qui doit venir. Alors voilà, ils nous ont dit venez avec nous. Et nous on leur a dit qu'on les suivait en annexe histoire de ne pas être séquestrés ici. Enfin, voilà quoi. Euh, pour pouvoir repartir comme on veut. Donc là on attend l'immigration qui doit venir de Cheke Cheke. Donc je pense qu'on peut... On peut chercher des coquillages pendant un petit moment parce que je pense qu'il y en a pour un petit moment. <rire> Ouais. Bon bah ben, voilà, il y avait le repas de ce soir qui était prêt. Bon bah ben, voilà, Alors, je ramasse. Ça. Joula, t'as faim Bon, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Ah, c'est les premiers jours, il faut qu'on se cale un peu. Et je suis en train de faire à manger ma petite Charlotte face à la mer. Chouette. Et voilà mon repas de midi. Bon, je sais, ça paraît gros comme ça. Mais franchement, après une nuit blanche, j'ai monstre faim. On va se régaler. Notre bateau est un avion de chasse. Non, je t'ai que c'est con. Vraiment, c'est 6 Il y a 8 nœuds Voilà Kenya! Youhou! Demain, ben, on sera au Kenya, Charlotte. Et, et bah, ben, moi, je vois la main Kenya et les montagnes du Kenya. Ouais. On voit les montagnes du Kenya là-bas. C'est trop bien. C'est beau ce soir. Hein. Je suis un peu secouée comme des cocotiers. <rire> on est dehors avec Charlotte parce que. Le Kenya qui est juste devant, on y arrive, on y arrive tout doucement. Bon, cette nuit on a on a pété le, le chargeur de l'iPad et du coup il cherche plus, c'est cassé parce qu'il est tombé par terre avec un gros coup de vague. Donc euh, bah, du coup notre traceur fétiche Weather 4D qui est superbe, et eh ben là on le met en stand-by pour la passe, enfin, pour la passe, pour le passage du pont et il nous reste lui. Lui, il nous met pas notre direction réelle, c'est un peu relou euh, bah, avec le courant donc euh, c'est pas aussi précis. On se rend pas bien compte sur la vidéo, mais euh... il <rire> y a de la vague. On rentre dans la passe là de Kilifi. On est arrivé à Kilifi, on attendait la marée basse pour passer le pont, le pont qui est à 22 mètres et nous faisons 19 mètres de tir en d'air. C'est impressionnant, hein vous allez voir. On se demande comment ça passe. Il faut passer sous la ligne électrique sur la gauche et ensuite revenir au centre de la rivière pour passer le pont. Maintenant, le pont. Un grand merci à Peter qui nous aide pour la manœuvre. Il y a un peu de ça fait un peu peur, ouais. Et ça passe pas là, si Oh Nous sommes au mouillage devant le Kilifi botia un endroit chaleureux, accueillant et idéal pour faire des travaux sur le bateau. Pour les navigateurs, nous vous mettons le lien en commentaire. Nous avons un mois et demi pour préparer le bateau à la grande navigation jusqu'à Suez et la Méditerranée. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. La suite, la semaine prochaine